que moi je suis étonné de, de, de l'origine des personnes qui viennent ici. La plupart du temps, c'est... Enfin, parce bon, qu'ils ne sont pas d'ici, forcément je ne les connais pas, mais autrement, euh, y compris d'ici, ce n'est pas forcément des gens qui sont pratiquants tous les dimanches. Euh, voilà Mais ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'écouter, ils ont besoin de, de rencontrer quelqu'un, voilà d'être pris un petit peu, euh, je ne dis pas au sérieux, mais comme des gens un peu uniques, enfin voilà, ils, ils ont besoin d'être là, et puis... Là, chacun est... n'est est unie, l'aurait dit Thomas Nerton, mais chaque... tu rencontres des personnes uniques avec leur histoire, et voilà. tu les écoutes... Tout, toutes les histoires, tous les drames, toutes les joies, toutes les, toutes les questions, toutes les, les interrogations, les préoccupations, par rapport aux enfants, aux petits-enfants, par rapport à des voisins. Et ce qui est étonnant, c'est aussi le nombre de personnes qui, euh, parce qu'on insiste beaucoup là-dessus, la solidarité, c'est pas seulement avec euh, les gens qui sont très loin, mais c'est souvent aussi avec le voisin. Ben, le voisin qui a du mal à se déplacer, le voisin qui a du mal à, à se débrouiller, à faire ses courses. Ben, finalement, il y a plein de belles choses qui se passent pour plus qu'on qu sache ouvrir ses oreilles. Mais c'est vrai qu'ici, ça, ça défile. On peut dire, que ça, enfin, sans prétention, que c'est une des maisons du bon Dieu. <rire> il, y a des, il y a des belles choses, tu dis. Des euh, signes d'espérance, de beauté. Absolument. Euh... Moi, je suis beaucoup plus, euh, déjà par nature optimiste, et, et je trouve que ce qui me paraît important, euh, c'est que, enfin, moi, je ne peux pas sortir, je ne peux pas dire que je vais vers ce ne sont pas les gens qui viennent vers moi, mais euh, beaucoup ont quelque chose à nous dire sur Dieu, ou, ou, ou à nous dire Dieu, sans forcément avoir les mots qu'il faut, sans avoir forcément euh, le langage qu'il faut, mais je suis convaincu qu'ils ont quelque chose à nous dire de Dieu, ils ont à nous dire Dieu, et quelque chose de la bonne nouvelle. c'est pas seulement nous qui... Qui, qui avons à la donner, à la partager, bien sûr, mais c'est aussi la recevoir de ces gens-là, qui sont souvent, dont souvent on est loin. Je, moi, j'aime pas trop dire qu'ils sont loin de l'Église, je préfère, je crois beaucoup plus profondément que c'est l'Église qui est loin d'eux. Et vous les recevez comme le Christ euh... J'essaye, j'essaye. Les gens n'ont pas les mots qu'il faut, les gens... Euh... Voilà. Je crois qu'il faut, faut les accueillir tels qu'ils sont et puis essayer de savoir un peu ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils souhaite, désirent, ce qu'ils désire, qui demandent. Ce qui... Alors c'est vrai pour des baptêmes, c'est vrai pour, pour bien des réalités de la vie. C'est des frères en humanité euh... Mais Je crois que la foi, ça passe par l'humain. Si, si Dieu s'est incarné en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 puis comme disait Jacob, il est souvent là et on ne le sait pas. C'est avec du recul qu'on se dit, tiens, peut-être que là il m'a fait un petit signe, un petit clin d'œil. Je crois beaucoup au clin d'œil de la Providence. C'est-à-dire que j'aime bien, à partir d'un événement, prendre le temps d'y réfléchir et puis de me dire, il y avait sûrement autre chose que simplement la rencontre d'homme à homme, quoi. Quelqu'un d'autre là qui, qui fait un petit clin d'œil pour dire je suis là, hein, tu me cherches peut-être, mais voilà, Dieu était là et je ne le savais pas. Bon, c'est quelque chose de très important. Dieu a de l'humour euh, Il est incognito oh, ben Ça, je suis convaincu. Hein. si, si, si, si, si est amour, comme dit Saint-Jean, c'est que forcément il a beaucoup d'humour. Je sais plus qui est-ce qui disait que l'humour, c'est c'est la doublure de l'amour, et donc je pense que hein, il doit avoir pas mal d'humour, puisqu'il a l'amour pour supporter toutes nos, nos erreurs, nos, nos faux, faux semblants, tout ça. Je pense qu'il a beaucoup d'humour. Je ne dirais pas que Dieu ait d'humour, mais s'il a amour, c'est qu'il en a beaucoup. <rire> Dieu et les hommes sont écoutes, les hommes de Dieu, tu es. Tu vers cette écoute de, de tes frères. L'écoute c'est important chez Saint-Bernard, chez Bénédictin. Les, les, comment tu l'écoutes comment tu Mais moi ça m'a toujours paru essentiel l'écoute parce que euh, depuis mon enfance, on vit forcément tous des événements, on a une histoire. Et je crois que mon histoire, mon enfance m'a poussé à, à beaucoup écouter jusqu'à parler. Je ne suis pas un orateur, je, les gens pourront te dire que, que mes homélies sont particulièrement courtes parce que, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a de la facilité pour parler, mais je crois que je suis capable de beaucoup écouter Peut-être parce que moi-même, j'ai beaucoup écouté, été écouté. Et puis je crois qu'au-delà de, des apparences, au-delà de bien des choses, euh, chacun révèle des chacun porte des secrets, des beautés qu'on peut découvrir quand on écoute. Je ne sais pas, j'ai eu il n'y a pas très longtemps, un, un, un, une petite page. Mais c'était les deux personnes, Manuel et Bernard, qui avait passé un moment ensemble, et puis en partant, Manuel dit à Bernard, je te remercie parce que ce que tu m'as dit aujourd'hui, tu ne me l'as jamais dit. Et Bernard lui a répondu, je te remercie parce que tu ne m'as jamais écouté comme aujourd'hui. Voilà, donc ça, ça veut dire que c'est une question... Je crois beaucoup à l'écoute. Après, bon, il... Il faut essayer de chiffrer, essayer de comprendre. Je suis quelqu'un qui note beaucoup. Quand j'ai une rencontre, je m'arrive très souvent de la noter et de revenir dessus deux, trois jours après. Mais avec les mots que j'ai écrits à ce moment-là, il y a deux, trois jours avant, avec les mots tels que la personne les a prononcés. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça devait lumineux. Je pense que c'est un peu comme ça que, que, que la Bible a été écrite c'est toujours après les événements. Quand tout d'un coup, ça y est, on comprend que euh, c'est pas un hasard. Mais voilà, y il y avait autre chose derrière. Il y avait un petit coup de pouce, il y avait une présence. Ça me paraît très important à l'écoute. D'ailleurs, quand euh, dans l'évangile, Jésus guérit à vous donner un sourd muet, il commence d'abord par lui mettre les doigts dans les oreilles. Ensuite, il qu'il écoute et après, il lui permet de parler, il aurait pu commencer par lui redonner le langage, la parole, Non, met d'abord les doigts dans les oreilles, ouvre-toi, donc l'écoute. Enfin, bon, voilà. je ne suis pas théologien, ça c'est ma manière à moi de, de vivre les choses et